J'ai activé l'ulti pour essayer de te sauver avec moi. en a encore deux, uh, cocottes. Chat chers ultra, chers tu tiens le bonjour oh, On est sur X défiant. On va essayer ça aujourd'hui. Merci Lam, sur les 23 mois, on va tester ça. Je teste ça un peu avant parce que mais, hey, forcément, hey, c'est intéressant, tu vois. Il y a pas de SBMM. Quand tu lances, tu peux tomber avec n'importe qui. Ok Ce qui m'a mis gros Désolé, Mouni 2002 mille deux Ah. C'était tellement chaud. Ouf. Ce qui mettent, certains, ils sont chauds, gros. Hein. Le jeu est bon. Le jeu est bon. Là, je, je commence par... Vraiment Tu penses que ça va flop hein Non, si ça, si ça sort actuellement, c'est mille fois meilleur qu'un Call of, tu vois. C'est tellement bon de tester un bon FPS, les gars, mais en fait... De tester un bon FPS, c'est le, le feu J'ai pris la zone, les gars. Je la garde. Je fais des points à l'équipe. Wesh, tu faisais quoi ici, toi Ouf Putain, mais les joueurs PM, ils arrachent, hein. Ok, cool. Bon, c'est fi fini, les gars. Coucou <rire> Salut, euh, le comment ça va Tain, mais, mais Salut, les manque. gars, ça va ouais, ça Oh, il y a très bien papy, ça. Là, en un papy, là J'en un papy est-ce que Marianne est en retard comme d'habitude Euh ouais bah c'est une super star, elle fait <rire> des concerts et tout, elle chante, depuis elle nous donne plus trop l'heure quoi donc... Euh... Ah mais euh, moi ah, dis-toi que hier est... elle, elle m'a annulé. Elle, elle nous dépasse maintenant, c'est fini. Ouais, elle fait chialer des pâtissiers. Par contre elle est dans le jeu, hein, je dis ça je dis rien. J'ai besoin ah cool. Oh, attendez ah. Oh les... Ah, coucou Trivia, ça y est, est tu viens est... prendre le carrément Coucou Trivia de... Bonjour, je suis vraiment désolée, euh, je sors d'une session de bricolage avec mon PC qui voulait plus démarrer, voilà. Oui. Euh... Ah bon, euh, attention écoute. à vous là Moi je suis au sniper. Après, ça, après cette, cette map, c'est un, un peu facile à travers de, de jeu deux heures avant, tu vois, alors c'est... ok. Ah moi j'ai bah, un ça peu plus passionné de passionné jeu, moi. Ça fait depuis le début de la bêta que je joue, quoi. T'as beaucoup de temps sur les épaules, mais Ah oui, euh la MP7 elle est incroyable, effectivement. C'est vrai que la classe que tu oh merde. as mis, uh, Gota, oh. est vraiment bien à recul et pas super avec manette. T'as mis un viseur sur la, P... sur la MP7 ou tu y vas comme ça no. à, à la mire, moi j'ai ramassé une MP7 à la mire là, elle passe très très bien. Ok. Ah, oh, c'est. J'ai mis un petit viseur, je pense que je suis un coquin. Lock sur toi euh, Le non DG il joue bien en face. Hein. Y'a rien, ouais. rien en face, y'a rien malheureux. Gauche le HP lock. Oh là là c'est dans le corner Ah merde lui... je l'ai pas vu lui Kairos tu réduis pas aux armes de Ah non non mais moi j'ai ramassé partage, le partage, j'ai le snipe aussi J'ai l'objectif un peu là Y'a un mec dans le conteneur ah, mais lui oh. là, le... Euh, non LDG Ouais Ouais il est chaud ouais, je suis tombé dessus Il hein est trop dur à, à traquer, genre j'ai l'impression que trop pour le... Il, le... Il, fait, il fait un cancel slide qui est ouf En fait pour le faire faut, faire, faut que tu t'accoupisses et que tu jump en sens... Il est contact à toi de... Bien joué. Oh chemin. my god Pardon, tu. Ciao Luc. Ah. Vas-y. Ah, côté de toi de tuer. Tu as voilà. j'ai deux H. J'ai deux HP frérot, je pense que c'est tempête. Oh non, il lui reste un HP. Oh, ouais, je te les ramasse, je les ramasse. Sky, je Sky le score et on est en train de perdre. Est-ce que les mitraillettes peuvent prendre le point Merci beaucoup. <rire> les mitraillettes sont sur le point. Merci les mitraillettes. <rire> Sans vouloir commander. Oh Oh my non. god Non LDG, je sais, je sais pas comment il fait ce move vraiment. Mais mec, il arrive derrière moi en fait. Il est devant moi et d'un coup il est derrière moi. Oui, moi pareil. J'ai tué, j'ai tué. C'est exactement oh. ce qui vient de se passer. Incroyable. Mais du coup c'est ça qui est bien, oh, qui est pas de SBM c'est-à-dire que bah, des fois tu vas tomber sur des mecs qui sont super bons comme ça, mais c'est pas 6 gars qui sont super bons comme ça quoi. C'est juste un ou deux. Donc ça devient équilibré. Oh cocotte, cocotte, je tu pense, te vois quelques il voilà. oui, est moins capable le point, c'est assez ils beau ça. Il y a un gars sur B. Okay. B. J'ai l'équipe. Attention, ils vont rotationner le spawn, les gars, ils spawnent en A maintenant. Ça reprend B. Oh, t'es terrible. Bah ouais, là, je sur, sur, sur B. pas le point. Uh, ouais. Nice. Ah, non, gagne, non, non. Yes. Ça, ça rentre sur B. J'essaie d'aller voir derrière eux. Oh my god Quelqu'un y a prassé, Oh bah il y avait voilà. ouais, bien joué Bien joué, voilà C'est bon les mitraillettes, c'est sécurisé Secteur clear Oh ils sont, ils sont tous là, là. J'ai plus euh... de vie non plus, gros Oh Oh non C'est quoi l'ulti de... de Biomida si veut voulez Euh, c'est tu te mets une zone par terre pour pas bouger. De, la zone, deux au top. Ah non, pas encore. Ah, encore. Il travaille euh, à la rescousse, j'arrive Oh non, non, ils ont le 1 T'as trop de chien Nice. Nice, Gota. Qu'est-ce qu'il fout tous les bonhommes Je le vois même pas tirer là. C'est moi, c'est moi. Est-ce que quelqu'un pourra me donner des... une bonne classe à me s'il vous plaît Non. Oh mais... J'ai <rire> essayé de la faire là, mais je... Je sais pas, je la reprends pas... Non. C'est hey top Oh, je suis derrière le mur. J'ai activé l'ulti pour essayer de te sauver avec moi. Ouais, ouais, mais ça oh, ici ma est trop ah, mais je kiffe le jeu, tu sais, ça arrive direct en action Oh nice Mec ça touche, ça touche et quoi, ça fait plaisir cool. oh, cool. vraiment, oh Ça, oh ça régale quoi C'est fini GG fini GG Ouais ça, ça régale hein Bon, voilà ça y est, ça y est, donc là dans, dans 45 minutes, je suis au dessus de vous tous voilà, Tu dis chauffé cette partie Locke hein Bah Doré. tu vois en 15 minutes t'es à chaud, tu vois en 15 minutes Mais c'est pas la quantité, c'est la qualité oui. des kills que t'as fait Attends mais t'en as fait 30 là T'as fait du 35 le clear, ah oui quand même mais c'est vrai 35 c'est incroyable Bah il corrigé ouais, les gars Tenez les, les, les, les gars les gars il se, se mettais sur une ah, voiture, il bougeait pas, bougez euh, pas. Euh, ah, ici, ah bon ça. je peux changer ma faction en plein jeu Ma euh, faction en plein jeu et ta classe en plein jeu. Oh waouh c'est trop stylé Mais ils mais sont mais où, il où Y'en a deux à un. y Y'a des joueurs pourtant Ouais non mais en fait ils ont fait un flanc à la V12 là non Ah putain vous avez un bruit en mode vie, vie, vie, vie, vie, vie, vie, comme ça. Ouf, sur la droite, ouais. Coco, il est chaud. Ah, j'ai tué un québécois tout cas, désolé. Allez, killcam Non, des deathcoms, genre, sais quand tu le tues, ah tu ouais. l'entends. Par contre, le perso que j'ai avec le voilà, ça. Tu, ouais, ça tu viens de te faire nos scopes, <rire> Ouais, bon, après, le mec, il est un peu claqué, quoi. Non, y en a pas beaucoup, mec. En vrai, que quand je joue avec toi, quoi. Oh là là. Waouh J'ai vu un comeback Tu peux en cette map je connais Locke contact à toi Bah ouais j'ai mis une balle dans le ventre mais apparemment il a déjà les Ah mince Y'a des slaves qui one tap ou pas Ouais ouais mais haut du corps toujours Ah le TAC 50 ça va encore, t'es pas obligé non plus de faire des Ah ouais mais du coup bah non C'est pas grave Ah le Let's go Ça arrive. Les moves sont tellement agréables, c'est fluide. J'aime bien le fait que ouais, ouais. euh, <rire> tu te fasses allonger. Ah, c'est vrai. Nice show. Tu m'as vu sortir comme un démon Oui, j'ai vu ça. Le petit épicile, il est pas mal. Il y avait un mec dans le conduit. Il y en a encore deux, cocottes. Oh, nice. Meilleur ah, que moi. Ah! Mais tu sais que même le son, il, il, il, il, t'arrives oh. à, à vite capter les gens où ils sont et tout. Tu mais le l'ulti, il est trop bien. Tu vois tout le monde à travers le mur, mais tu te retrouves avec le Pistol Splinter Cell et tu one-shot dans la tête. Non, ah, mais on non, peut se. On peut se. Dans la tête, c'est trop stylé. Ah, oh, c'est oh, rigolo ça. Ah, oh ouais, et je l'ai pas remonté. Tous au spawn, tous au spawn. Ah, oui, oui, oui j'en ai eu un, il en reste trois. Oh oh <rire> j'étais ah, dans la merde, gros. Ah, non, t'as quand même Mais attends, frérot, genre, je depuis tout à l'heure. J'arrive, tiens, ah ouais, je t'ai oui, mis, mis la heal. laisse moi passer. Merci, frérot. Vas-y, vas-y. Oui, tu cool. HP Oh Ah il ils du bon temps aussi en face. Oh il se régale Non les gars, les gars. Non mais là, les gars, c'est que là, là on, <rire> est on est 6. On est 6 aussi. Ah oui, il un, un, euh... un groupe de 6. T'imagines en full line-up Un groupe de 6, tu peux, hey, tu peux faire pas mal. Eh, il repousser là Je vais dire à Cocotte de venir te taper, hein fais gaffe Yo Cocotte <rire> Bien joué! Allez, j'ai c'est trop, que trop que bon là, perdre. toutes les wins! Avec cette line-up, c'est est-ce qu'on peut perdre? En vrai, c'est pas possible. C'est ah, bah, là, il y, y, y, que... y, y, y a de trop d'expérience. Eh -ce hein. hey, salut, c'est moi! Ah, c'est juste salut, que. Moi. Genre, euh, genre, une team lance aussi En fait, par contre, il y a un truc qui est bien sur certains jeux et qui a... Eh Coco, j'étais pas loin là cette fois-ci. C'est qu'en gros, quand tu lances à 6, tu tombes contre des mecs qui sont au minimum 5 aussi, tu vois. 5 ou 6. J'étais pas loin de Gotha les gars J'étais pas loin de J'étais pas loin de lui hein Au moins l'équipe, il est temps pour moi de vous abandonner. Vraiment ah, là Ouais, quoi, je, quoi. je vais manger, j'ai mes copains à la maison qui m'attendent pour la soirée moi. Ah t'as des copains c'était un hier, plaisir. Et tout. Pas, be <rire> pas, be pas beaucoup tu vois, mais oui. Un des bisous et si jamais euh, le V a besoin. Je euh, connais hein. Petit message. Euh, ouais je dirais je te dis si Valde a besoin d'un truc pour moi. Des bisous l'équipe, salut Bisous, bisous, Bye. Tchous, tchous. Bonne, bonne soirée C'était super ce soir J'ai passé une très très bonne soirée J'espère que vous aussi, que vous avez euh, kiffé Découvrir X défiance Vous avez fait que me demander de l'essayer et, euh, et voilà, j'ai la chance d'avoir euh, Une OP dessus, merci à Ubisoft Pour euh, leur confiance Je vous fais de gros bisous les ultras Prenez, euh, prenez soin de vous Merci à vous d'avoir été là Et euh, on se dit à demain matin